Ensuite du coup euh, ton short, parce que j'imagine que t'as un short dessous j'espère. C'est oui, ouais, voilà. <rire> à tous, euh, la team one de la folie, Bon Alors aujourd'hui tout simplement, SAP, tu vois, on demande combien coûte les SAP, on aura des Ibis, tu vois des bons gars aussi, vous allez avoir des gros prix, vous allez être étonnés franchement. Donc c'est parti, et je sais que ça marche très bien. On en fera 10 000 parties. On fera au stade, au Canada, au Japon, où vous voulez. Dites-nous en commentaire le pays où vous voulez qu'on fasse truc et même la ville. On viendra dans la ville, dites-nous en commentaire. Salut comment ça va Salut, ça va et toi Vous êtes d'où euh, Du Vietnam non, la, Chineuse, la Chine. La Chine, ouais. d'accord, ok. Du coup, on aimerait savoir du coup le prix des habits et la marque. Alors, toi, tu es du coup, une Ibiz, mais depuis longtemps ou c'est récent Euh Ça fait bientôt 3 ans. 3 ans, d'accord, ok. Ouais, propre. Quand je suis arrivé au lycée. Ok. Du coup, on aimerait savoir le prix de tes vêtements et la marque. On va commencer d'abord par le gilet. Alors, le gilet, c'est un Bape euh, Ape ouais. donc, qui se ferme jusqu'en haut. Yes. 405 euros que j'ai acheté au Bape Store, store juste ouais, à côté. Toute T-shirt Uniqlo euh, X cause ouais. acheté en retail à 50 euros. Ok, ça marche, ouais. Euh, Ceinture of, of White, white. Euh, acheté euh, au bon marché au stand of White 160 euros. Ouais. Euh, Jean H&M tout simple, euh, je dirais 20 20 euros. Pas ouais, pas un un ouais. Et euh, Yeezy 700 que je viens d'acheter. Ouais. À 300 euros en retail. Ok, ça marche. Et ensuite ton sac. Mon sac c'est un Michael Kors. Ouais. 275 euros en solde. Et Porte-monnaie Louis Vuitton. Oh, Louis, v, Louis, v, Louis Vuitton. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis euh, Vuitton. 475 euros euh, au LV du Bon Marché. Et bon c'est ce -ce ton portable, ça et tout Portable euh, iPhone 8. Donc à peu euh, 700€, C'est 700-800, ouais, voilà, 750 je dirais. Et Airpods 175, là. Okay. t'as des bracelets ou quelque chose euh, ou pas euh, Non, j'ai juste après mon ensemble Calvin Klein en dessous, c'est tout. Combien, vrai tu du combien euros en tout, le bas c'est 60 et le haut c'est 60. Ça marche, ok. En tout cas, là, voilà. je te remercie. Merci. Merci de montrer une paire, c'est parti. Du coup, c'est ma paire de Balenciaga Triple S. Voilà. Achetée à euh, l'avenue Montaigne à Paris. Balenciaga, bon, la boîte c'est easy parce que la mis c'est easy, mais euh, voilà. C'est pour vous prévenir au cas où. Voilà Comment je t'appelle Geoffrey. Geoffrey, est-ce que tu es un high beast On peut dire ça. Depuis longtemps ou c'est récent Depuis pas super super longtemps, mais euh, ouais, depuis pas longtemps. Pas du coup, super, alors qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir un high beast Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être un hypeist Ouais. C'est qu'en gros, euh, bah, je traîne avec des personnes qui, qui se savent vraiment plutôt bien. Ouais. Et à force de traîner avec eux, ça m'a donné envie, du coup, de moi-même mieux me saper. Mmh. Et à force de... De me balader, d'aller de, faire des magasins. Je suis tombé sur de plus en plus de, de vêtements qui me plaisaient, de ouais. plus en plus de vêtements de marque. Et du coup, maintenant, bah, on peut dire que je suis un Hype beast. beast. ok, ça marche. Du coup, nous, on aimerait savoir du coup le prix de tes vêtements et la marque. Le on va de... commencer d'abord par euh, le petit pull. Mon sweat c'est un suite ouais. suprême. J'ai payé 148 euros au euh, Supreme Store ouais. directement de, de Châtelet. Okay, le t-shirt en bas J'ai pas de t-shirt. Ok, pas de t-shirt, ok. J'ai un calçon suprême si tu veux savoir. Ok, vas-y, monte, suprême. Supreme aussi. Oh, J'ai payé 35 euros les 4 à Supreme Store aussi, le même jour okay. que mon Ensuite, ça marche ok j'ai une ceinture off-white off -white. que j'ai payé 160 euros directement euh, euh, euh, ouais ouais, ouais. je l'ai payé tout à l'heure ok tout à l'heure ou ouais, tout à l'heure oh, Ensuite ton, Donc, ton euh, jean c'est un jean Celio que j'ai payé 30 euros je l'ai payé parce que j'ai fait des castings de mannequinat et qu'il me fallait un jean noir ok slim du ah, coup ah tu ouais. j'ai fait des castings d'accord ok et ça marche ça va et j'ai les résultats dans un mois bon ça okay. va okay. voilà. Ensuite, t'es Off-White Ensuite, bah, j'ai une paire de Nike Air Force One Off-White ouais. que mon cousin m'a cop parce que j'ai euh, 170 euros. Ok. Voilà, il me l'a refait au même prix. J'ai eu de la chance parce que moi j'ai du coup je la voulais absolument parce que quand j'ai vu les postes de Camino TV sur ouais. cette paire là je suis directement tombé amoureux ouais. et je la voulais absolument du coup j'ai pris des personnes, j'ai pris 8 personnes, 8 têtes qui ont tenté de l'avoir pour ouais. moi il y a que mon cousin qui me l'a eu y a 8 personnes il y a que un seul ouais, ouais ah, sur tous fait les sites qu'on a fait on a dû faire 5, 6, entre 6 et 8 sites ouais. et il y a que mon cousin qui en a eu une seule que dans ma de voilà. ouais, okay. donc euh... des bagues ou des bracelets ou quelque chose euh, j'ai une montre une Apple ah, tiens, Watch Apple Watch la 4 ou la 3 la 4 Ah bien, combien, combien la dernière je l'ai payé 430 c'était mon cadeau d'anniversaire ça Ensuite, bah, j'ai mes AirPods. AirPods combien ouais Que j'ai payé 180 euros. Bah, C'était quand j'ai mon bac. Okay. Et j'ai un iPhone 8 Plus que j'ai eu à Noël il euh, y a deux, un an et demi. C'est 1100 balles, je crois, non euh, 800, Enfin, écoutez, 1000 balles au moment où je l'ai eu. Voilà. Que ça marche. Et ton collier, et ton collier ouais. Mon collier, ouais. euh, c'est euh, je l'ai eu pour 130 euros. Ok, ça marche. Voilà. Okay. Bah, je pense que tu as tout dit, hein, je pense. Hein. Et mes lunettes, 300 euros. Okay. C'est les okay. lunettes de vue. Juste pour avant, Wakanda Forever Voilà, c'est pour le collier, dédicace, dédicace <rire> Du coup frérot, on est pour savoir le prix de tes vêtements et la marque Alors ça c'est un New Balance genre, euh, ah oui, pas, je sais pas, a, a, il a coûté euros Ouais, t'as pas un truc au, au, genre euh, en dessous Non, je, hein genre, je, après je suis sorti comme un euh, me balai couille, ah. Ah, là bas je vais okay. venir en shirt Transpiration attention hein, ça va, hein, les auréoles là bientôt hein non, là, ça va tranquille <rire> Ah c'est ton euh, jean Mon jean c'est un bergeca je crois, il a coûté 30 balles 30 balles ok, voilà. ensuite t'es Off-White bah, Là c'est les Off-White du coup, bah en fait euh, les Off-White je les ai pas achetés ah. Ou t'en as offert du coup Non, en fait j'ai eu un. Alors, j'ai une paire qui s'appelle Newman Race, genre qui coûte 300 balles, et je l'ai acheté à 130 à mec, genre elle était toute neuve. Et genre, je voulais l'échanger parce que je l'aimais pas. Ok Et du coup, le mec avec qui j'ai échangé m'a donné ça. Donc ça, ça coûte 700, enfin 500, 700, je sais plus. Ok, je connais pas le prix encore. Bracelet, ceinture, ceinture, non ceinture Ceinture, j'ai une Tommy Figure. Combien 130, je crois. Non, non, 90, 90. 90, ok. Je pense qu'on est bon à tout dit, je crois. Hein. Ouais, on ouais, a rien d'autre, bon. hein. à part le... Un téléphone, mon ouais. téléphone, à téléphone. téléphone, bien sûr. Ouais. Un vieux iPhone 7 plus. C'est combien Genre 600 euros, 500 700, je crois. 750, je crois. Ah, quand même, hein. ouais, quand même, ouais. Bah voilà, c'est tout, je te dis ça. Ok. C'est bon ou pas Salut Flo Lefeur. Salut, comment ça va On te revoit encore une fois. Encore alors du coup on aime savoir le prix de tes vêtements et du coup euh, la marque d'accord alors déjà on commence genre, par la chemise ça c'est Uniqlo avec Okusai du coup euh, tu reconnais euh, genre Mont Fuji ouais. voilà du coup ça je crois que c'est à peu près 30 euros 30 balles ok du coup ouais genre ça vaut le coup puis en plus Uniqlo genre la matière elle est grave cool ça, ça ensuite voit. au niveau du t-shirt oh, ouais, ouais c'est une espèce de soie genre c'est assez cool puis en plus euh, pour la matière genre pour le prix Uniqlo de toute façon c'est les meilleurs par hum. rapport à ça du coup euh, au niveau du t-shirt c'est Supreme Anès alors c'est pas hyper rare hein. euh, genre c'est les packs de 3 que tu achètes chez Supreme je crois à 30 9 euros ouais. et de euh, toute façon ça ça se retrouve sur vintage je crois à 20 balles enfin oh, c'est cool. pas énorme va, okay. euh, du coup euh, le collier genre c'est un collier je crois à peu près à 15 euros ouais. et à côté genre euh, bah du coup j'ai mis euh, le truc de la ceinture off white euh, dessus genre fait ah, petit DIY bien pour bien un petit vu. collier ok ok c'est plutôt sympa tu vois euh, au niveau genre de la ceinture ouais. du coup c'est une ceinture genre toute basique tu vois genre berge genre ouais. 10 balles tu vois 10 balles ok ouais euh, au niveau du jean pareil je crois que c'est un pull-and-beer ou un berge ça doit être euh, je sais pas 20-20 euros 20€. ouais ouais Ensuite on passe aux chaussettes, alors là genre, yes. tu peux faire tout le tout-tour. Euh, chaussette Bape. Du coup attends, genre, je vais juste tourner. Elles sont Ça c'est 29 euros la paire. Ok, euros la paire. Du coup, ouais, je les ai l'autre jour du coup au Babe Store. Okay. Et du coup, bah on passe genre la pièce maîtresse. Yes. Du coup, c'est les Human Race. Alors celle-là, c'est le modèle choral du pack Oli. Mm. Et en fait, cette paire-là, elle est inspirée tout simplement de la fête Oli en Inde. C'est la fête où en fait, on se balance des pigments yes. de couleurs. Yes. De plein de couleurs, en s'habillant en blanc. Du coup, oh, c'est une collab coup, okay. en fait entre Adidas et Pharrell Williams. Voilà. Ouais. Et en fait, celle-là, c'est le modèle du coup choral. Et en fait, non, il y a une inscription en indien. Ouais. Ça, c'est marqué Human. Et si je me trompe pas, c'est marqué Egality du coup sur celle-là. Deux En indien. Non, c'est l'histoire de la paire, mais c'est une paire assez cool. Euh, du coup, au niveau des prix, ouais, je vais ouais. te donner les prix. Euh, du coup, ça, c'est 30 euros, c'est à peu près 20. Ça, c'est 15. Et le truc, bah, je sais pas, c'est à peu près gratuit, on va dire. Euh, 30. 29 Et celle-là, euh, on la trouve maintenant autour des 250-300 je crois. Okay. Moi je l'avais acheté genre euh, au resell, genre à la sortie, du coup genre je l'avais payé peut-être euh, 400 balles. Ouais. Mais maintenant, euh, genre le code bien moins cher, genre elle est bien redescendue, du coup maintenant okay. on peut la retrouver pour pas trop trop cher du coup, ton phone Du coup, mon phone, iPhone 7 Product Red, du coup acheté au shop, genre à la sortie, ça je crois que c'est 650 euros. euros Ouais, et les Airpods, du coup, bah première génération, et là c'est 170, je crois. Ok, et tes lunettes Tranquille, lunettes, berge toute simple, ça c'est 10 balles. 10 balles, ok. tes bracelets du coup, vite fait ça c'est comme la dernière fois, c'est on me l'a offert, et celui-là pareil. Ouais, ça marche, Flo Le Fleur, en tout cas, merci à toi frérot. Vas-y, y a pas de souci. Allez, celui sur Instagram, Flo Le Fleur, c'est important. On va commencer par toi. D'abord le t-shirt, bon, on va se voit mais bon. Voilà. Alors c'est Tommy Hilfiger et je l'ai acheté 45 euros 45 euros, ok ouais. d'accord. Ensuite du coup ton short, parce que j'imagine que t'as un short dessous j'espère. Ouais, ouais, voilà. <rire> <rire> oui j'ai un short dessous. Et combien, ah, hein, la marque mar euh, je, je sais plus c'est quoi la marque, je l'ai acheté 30 euros. 30 euros d'accord ouais. ok. Ensuite du coup euh, tes paires Alors c'est une paire d'Adidas, je viens de l'acheter. Et j'ai acheté, euh, c'était combien 120 euros 140 140 bah ouais. cool, ok. Ça marche. Ensuite, du coup, ton petit sac Ah, c'est un sac Michael Kors. On me l'a offert, ça doit coûter 250 euros. Ça marche. T'as des bracelets ou des. Tiens, bah, tiens, combien Oula, ouais, tiens, vous. On a ah, de race. Race. Du coup, ouais, après les bracelets. Ouais. Bah là, c'est un dinvan. van. Ouais. C'est combien ça 200... ouais, 250 euros environ. Ça marche ça c'est un Swarovski, euh, je sais pas, 100 environ. euros environ. ok. Et euh, ces deux-là, on les a offerts. Ouais. Du coup, euh, je sais pas. Et ça, c'est une montre close Du coup, ouais, elle coûte euh, 100 euros. 100 euros, ça m'a choqué. Okay. Et euh, du coup, les bagues aussi, ouais. Ah, la bague Ouais. on l'a offert. C'est une Swarovski, 5, ouais. 150 euros, me semble. Et euh, celle-ci, c'est une histoire d'or, euh, 30 euros. 30 euros, ça m'a choqué. Moi, je pense qu'on a tout dit sur quoi, je pense. Euh, de Bruxelles. Ah, de Bruxelles Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien, parce que nous, on aime les Belges. Ah, ouais, Bélg les belges Belgique Belgiques, Du coup, on aimerait savoir le prix de tes vêtements et la marque. On va commencer par le t-shirt Guess. Combien euh, 50 balles. 50 balles chose comme Un bon euh, euh, petit gilet, c'est un stossi, 160 balles. Ouais. ton euh, petit bon, uh, Joss. Un euh, Ralph, Ralph Lauren, Lourine, 110 euros. 110 Ouais. Ensuite, tu off-white. Off-white, c'est une hyper dunk. Et je l'ai eu à 450, mais elle va un peu plus. Quoi. Elle vaut plus, ouais, elle vaut plus. Ouais. T'as ou pas, sinon euh, bracelet euh... ou bague ou rien du tout Non, c'est des petites bagues. Ah, tiens, 10 combien 10 balles ouais. Et ton portable, combien euh... iPhone, je suis sûr, iPhone. Ouais, un XR. Combien, à 1000 mille... 130. 130 AirPod, non Non, non. Pas d'Airpods, ai toi Je les ai oubliés. Ah, non, oui, ok. <rire> Et du coup, la valise, <rire> combien Oh, la valise, je sais pas, hein, je l'ai poussée. C'est pas une Louis Vuitton, ça <rire> Merci d'avoir visionné la vidéo, on a en commentaire le prix d'eau, vêtements, les sacs, portables, dit tout Et le mec qui a le truc le plus cher, on va l'inviter à la prochaine vidéo, on va l'inviter Parole de moi Jacob Ah Jacob c'est bon ou pas Ouais ouais c'est bon, c'est bon Mais preuve, hein, preuve, hein, Ouais preuve, pas voilà, c'est bon